Bonjour à tous, je vais vous lire donc un petit passage de, du livre La Gazette de Maria que je publie donc chez Lumière et Vérité et vous allez voir que ça peut être très intéressant c'est des choses qui sont très intéressantes à savoir, à connaître Forcément, il faut en être conscient Ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement Car depuis un certain temps déjà Nous vivons dans un système qui n'existe plus Il n'existe que virtuellement Comme beaucoup de choses de nos jours Donc je, vous livre, je, vais, je vais vous lire le chapitre Connaissez-vous vos droits Connaissez-vous vos droits « Connaissez-vous vos droits ?» C est une expression que nous avons entendue notre vie durant. Mais pourquoi est-il si important Si vous ne savez pas de quels droits vous êtes doté, comment pouvez-vous les exercer Si vous ne savez pas ce que vous êtes libre de faire et ce que, à quoi vous avez le droit, comment pouvez-vous être libre de plus Comment pouvez-vous protéger quand vos droits sont bafoués et vous n'êtes même pas conscient de ce qu'il qu en est. <coughs> Apprendre ce qui concerne vos droits est très responsabilisant. Je vous rappelle quand même que nul ne doit ignorer la loi. Oui, sauf que la loi, là, elle est différente de celle qu'on nous impose. Apprendre ce qui concerne vos droits est très responsabilisant et une fois que vous avez été doté à la naissance sans distinction de race, de religion ou de croyance, vous aurez le désir d'exercer et de défendre ces libertés. La justice, quelque part, est une menace pour la justice partout. Dixit parta uterque Alors quelques-uns de vos droits. Vous êtes né égaux et libres. Et l'égalité devant la loi est primordiale. Vous avez le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Vous avez le droit d'être jugé devant vos pères, ce qui ne veut pas dire que vous, êtes, vous avez le droit d'être jugé devant n'importe qui, mais devant un tribunal citoyen comme vous, et non pas devant un tribunal tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez le droit à votre intégrité physique. Vous avez, le droit à votre, vous avez le droit de voyager librement. Vous avez le droit à votre liberté d'expression. Vous avez le droit de réunion. Vous avez le droit d'association. Vous avez le droit à la liber, liberté de religion. Vous avez le droit familial. Vous avez le droit à la vie privée. Voilà quelques-uns de vos droits. La constitution irlandaise, article 41. 1-1. L'État reconnaît que la famille est l'élément de base fondamentale de la société selon la nature et qu'elle est une institution morale possédant des droits irrépressibles et invincibles, plus anciens et supérieurs à toute autre statut créé par l'homme. Voilà. Je vous ai lu euh, un peu il euh, y, y a plein de choses il y a plein de choses que j'aimerais vous lire mais là je vous lirai le livre en entier et j'ai absolument pas le temps euh, mais il y a tellement de choses intéressantes à savoir à savoir comment on nous mène par le bout du nez au final parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe forcément hein? et cela depuis décembre 2012 euh, euh, on est libre depuis décembre 2012, mais qui le sait Personne, bien évidemment. Euh, il ne faut pas, il faut pas. Et, il faut qu'on reste des esclaves. Ben, J'estime qu'il est temps. Enfin, euh, on estime qu'il est temps que cela s'arrête. Alors, c'est vrai que ce, le, ce livre a été fait un petit peu euh, en catastrophe et euh, la Gazette s'en excuse parce que, euh, il avait été demandé à ce que soit réuni effectivement tout ce qui concerne euh, l'être vivant souverain. Et dans ce livre, vous avez pas mal, je dis pas mal, je ne dis pas tout, parce que alors là, ça aurait été un livre grand comme un dictionnaire qu'il aurait fallu faire. Là, c'est un condensé de ce qui est le plus important à savoir de nos jours, pour pouvoir sortir et être libre. Si vous, êtes, si vous avez la sensation d'être libre, je vous conseille ce livre, parce que franchement, euh, il va vous montrer que ce pas le cas, ce pas le cas du tout. Si vous vous sentez euh, opprimé, oppressé, mais que vous ne savez pas pourquoi, je vous conseille aussi ce livre parce qu'il va vous dire pourquoi vous êtes oppressé, pourquoi vous êtes opprimé, pourquoi vous n'arrivez pas à finir vos fins de mois. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous défendre devant un tribunal sans avocat Eh bien oui, ça fait partie de vos droits. Euh, Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas commis d'infraction, vous n'êtes pas obligé d'accepter euh, un contrôle d'identité qui n'a pas un sujet bien précis. C'est-à-dire que si vous vous faites arrêter par euh, un policier en disant contrôle d'identité, vous êtes en droit de refuser, à moins qu'il vous donne une bonne raison. Et cette raison-là, il faut que vous la lisiez et que vous soyez en accord avec, parce qu'autrement vous êtes en droit de ne pas le faire. D'accord et il y a plein de choses à savoir et qu'on ne sait pas et auxquelles on a le droit. Parce qu'il y a les lois dedans, dans le livre. Il y a les lois. Ça ne plaît pas au système parce que ça va contre le système. Hein? Donc, euh, je, je ne veux pas vous pousser à... Le, le but de mon édition n'est pas de vous pousser à acheter le livre, mais de vous pousser à apprendre, à comprendre pourquoi on vit dans un système Hein, parce qu'à partir de décembre 2012, si nous vivons encore dans ce système, c'est de notre faute, parce que nous n'avons pas ouvert les yeux. Et ce livre vous permet d'ouvrir les yeux sur ce qu'il en est exactement aujourd'hui. Il vous le permet. Donc, vous trouvez normal de payer des impôts, vous trouvez normal de, donner un crédit, de demander un crédit à une banque c'est le système qui nous doit de l'argent. On fait partie des lois maritimes. On ne fait pas partie des lois d'ici, de, de la terre. On fait partie des lois maritimes. Et informez-vous sur le fait des, des lois maritimes qui n'ont rien à voir avec les lois que nous vivons actuellement et qui ne sont pas les nôtres. Donc pour ça, je vous dis, donc ça euh, forcément... Euh, les gens qui, euh, qui ont peur et qui se disent wow, « waouh mais où elle nous emmène euh, ?» ça, ça, ça, ça va les freiner tout à fait. Je comprends très bien et euh, je ne suis pas là ni pour juger ni quoi que ce soit. Je veux juste vous apporter une information. Cette information est capitale pour la vie que nous vivons aujourd'hui et elle est capitale pour, euh, nos, pour le futur de nos enfants, etc. Dedans, il n'est pas dit que tout est négatif. On vous pose le doigt juste sur ce qui n'est pas bon pour nous en tant qu'êtres vivants. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas libres alors que nous devrions l'être. Nous, nous vivons sous un système qui nous pollue, qui nous pollue la vie, qui ne veut que notre malheur, notre, notre mort au final. Alors que grâce à, à ce qui ressort maintenant, Grâce à tous ces êtres souverains qui se réveillent, grâce à toutes ces personnes qui ouvrent les yeux aujourd'hui et qui se rendent compte qu'il y a vraiment euh, un cheveu dans le potage, et ben, ce livre leur est conseillé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne ce, ce livre. Donc euh, vous voyez euh, vous regardez euh, comme je vous dis il y a plein, il y a plein de choses, il y a plein de choses super intéressantes et si je, si je l'ai écrit, ce n'est pas euh, euh, on, on, risque, on risque gros euh, en dévoilant toutes ces choses on risque gros il y a des gens qui meurent parce que on on doit pas, on doit pas, on doit pas dire on ne doit pas savoir, on ne doit pas savoir. Donc, euh, dans ce livre, vous trouverez euh, vos droits, nos droits légaux. Vous trouverez euh, comment payer une dette avec une autre dette. Ça intrigue, hein Comment payer une dette avec une autre dette. Oui, parce que la, quand vous faites un achat, vous faites l'achat d'un appartement, par exemple, eh hein, bien, euh, l'argent, la banque, elle ne vous le prête pas, hein Non. C'est vous qui le donnez à la banque Oui en, en faisant le crédit, en faisant le crédit pour votre maison, je prends une maison comme ça aurait pu être autre chose, en faisant le crédit pour votre maison, vous signez un contrat qui vous impose, qui vous oblige, parce que vous leur avez donné le pouvoir, qui vous oblige à leur donner un certain montant tous les mois, et ce montant fait que l'argent retourne à la banque, là où elle n'était pas. On vous dit, on vous pose des. Pour être sûr, on vous pose des dates. Hein, pour être sûr que vous allez payer. Hein, pour être sûr que vous allez payer de l'argent qu'ils ne vous ont pas prêté. Ils ne vous ont pas prêté. Est-ce que vous l'avez vu l'argent Vous ne l'avez pas vu l'argent quand vous avez fait le crédit. On vous l'a montré en espèce euh, en liquidité On ne vous l'a pas montré. On vous a juste montré sur l'ordinateur. Voilà ce qu'on vous prête. Voilà ce qu'on est d'accord pour vous prêter. Hmm c'est parce que selon votre âge, votre état de santé, eh ben vous avez plus ou moins droit à un montant un peu plus fort et vos revenus, bien sûr. Hein? Et euh, le fait est qu'ils veulent être sûrs, ils veulent être sûrs sûr que vous allez pouvoir leur donner l'argent pour lequel vous avez signé. Et de ce fait, vous payez une dette, soit disant que vous avez faite, puisque vous avez soi-disant emprunté de l'argent à la banque, donc... Vous payez donc cette dette qui n'existe pas puisque c'est vous qui allez renflouer la banque avec l'argent que vous allez leur donner. C'est pas clair, hein? c'est compliqué à comprendre. C'est pourtant la stricte vérité. L'argent, c'est virtuel, ça n'existe pas. Et quand vous achetez, ce n'est pas la banque qui vous prête l'argent, c'est vous qui donnez votre argent à la banque. C'est euh, petite parenthèse comme ça, hein, juste parce que c'est quelque chose qui me... Ça, ça, voilà. Euh, donc, la constitution irlandaise, je vous ai lu l'article. Euh, la véritable structure de l'autorité. Le petit guide à la personne. Précision, précision de jargon juridique. Langage de barreau, c'est-à-dire que comme je vous le disais, vous êtes vous avez tout à fait la possibilité de vous défendre tout seul, sans faire appel à un avocat. Ça, ils vous le disent, mais ils vous conseillent largement un avocat, bien sûr, parce que l'avocat va vous jouer sur euh, la, la juridiction. Euh, Est-ce que je peux dire la juridiction Non. Euh, les états juridiques de, de la terre. Alors qu'en tant qu'être souverain, vous avez vos droits légitimes maritimes. Et ce ne sont pas les mêmes. Et il y a eu, euh, pardon pour les répétitions, mais il y a eu déjà des précédents. C'est-à-dire que des Gilets jaunes et d'autres personnes au Canada et dans d'autres pays du monde se sont présentés devant un tribunal, leur ont expliqué, euh, leur ont expliqué, se sont défendus en tant qu'êtres humains souverains et sont sortis libres de leurs accusations car il faut savoir que tous les juges et tous les hauts placés sont au courant de ce qui est écrit dans ce livre mais qu'ils ne vous le diront pas car ça ne va pas de leur côté ce n'est pas à leur avantage de ce fait ils ne vous le diront pas donc ils continuent à vous faire payer ils continuent à vous envoyer des amendes ils continuent à vous envoyer en prison sans aucune légitimité. Car ce n'est plus légitime. C'est foreclosed depuis le mois de décembre 2012. Le système s'est effondré. Mais qui le sait Personne, pourquoi Parce que vous continuez à travailler, vous continuez à travailler pour le système. Hein Les 5K avaient dit, c'était la fin du monde. Oui, ce n'était pas la fin du monde, ce n'était pas la fin du monde. Le monde, la Terre, etc. C'était la fin d'un système. Le système... C'est-à-dire que euh, les présidents qui ont été élus depuis 2012, eh ben, ils n'ont rien à faire là. Ben non, tout est effondré. Renseignez-vous, c'est là-dedans. Bon, on continue. Donc, la véritable structure de l'autorité, le petit guide à la personne, à la précision du jargon, du jargon juridique, forcément, ben oui, Qu'est-ce que la société, petit rappel Ce qu'il faut savoir, oui, oui, non c'est pas tout. Non, non, non, loin de là, on ne sait pas tout. Quand vous donnez votre pouvoir, à quel moment donnez-vous votre pouvoir C'est ça la question, à quel moment Vous donnez votre pouvoir quand vous signez. C'est pour ça qu'on vous demande de signer les documents, les papiers, les machins, les, les factures, les machins, les trucs. Signer. Parce que quand vous signez, vous donnez votre pouvoir. Vous êtes en accord avec ce qu'on vous propose. Donc, vous donnez votre pouvoir. Mais n'ayez pas peur, parce que vous pouvez le reprendre. Oui, oui, oui. oui, oui. Vous pouvez le reprendre. On peut reprendre. C'est là-dedans. -là. Vous pouvez le reprendre. Et pour finir, ma déclaration d'être humain, souverain. Voilà. Donc, euh, ça, juste pour vous dire que c'est un livre que, qui est hyper intéressant, euh, si je ne l'avais pas écrit, je pense que je l'aurais acheté. <rire> bah, oui, parce que j'apprends plein de choses. Et moi, j'adore apprendre. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça que les hautes autorités euh, savent plein de choses, mais euh, que nous ne sommes pas au courant. Et qu'ils ne veulent surtout pas qu'on sache. Parce qu'ils perdraient leur pouvoir. Et c'est juste ce qu'ils ne veulent pas. Donc, de ce fait, bah euh, on ne dit rien à personne. Hein Et on reste donc dans la société actuelle. Et on garde bien les petits moutons bien en place, histoire qu'ils ne se rendent compte de rien. Mmh. Sauf que la vie est une grande aventure. Et c'est rien de le dire. Voilà. Petit bonus pour euh, la Gazette de Maria. À très bientôt.